Oui, c'est M. Hoff. Oui, M. le Président, c'est Hervé Hoff, ce n'est pas Laurence Burke. Chers collègues, nous espérons que par sa structuration de la politique jeunesse, emploi, formation, un meilleur équilibre sera trouvé avec pour ambition d'atteindre des publics les plus fragiles qui sont bien trop souvent écartés. Ces publics qui, par nécessité professionnelle, sont extrêmement sensibles aux décisions prises en matière de mobilité, mais aussi en matière de formation professionnelle. Les synergies à mettre en place sont nombreuses et parfois compliquées à distinguer. Nous le concevons, mais elle doit veiller à ne pas écarter ceux qui subissent de plein feu les évolutions des métiers ou des mobilités. Car il faut garder en tête que ce que nous percevons encore et toujours comme du progrès peuvent parfois laisser de côté, de côté pardon, certains de nos concitoyens. Et notre jeunesse peut parfois en faire partie, tels que comme le dit le Césaire, les jeunes ni en emploi ni en formation ou les jeunes décrocheurs. Je vous remercie. Merci. La parole est...